Te je ne décompte aucune défaite, pas toi, c'est un fait Vu tout le monde démogautel que je vais pas y aller en douceur Moi et Mathieu on va vous en faire voir de toutes les couleurs Ton histoire porte le nom de ton partenaire Pas de quoi primer Tu vas finir mal Tu veux dire comme son animé Prends -nous un peu de service bien quand tu seras une femme À moins que tu ne préfères la Ta place dans solitaire note t'es cru au Moyen-Âge, à faire la chasse aux sorcières. J'ai nous, tout ce qui est magique, finirait réduit en, en poussière. Regarde garde la meilleure pour la fin, donc on va commencer par toi. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, mais c'est tout ce que t'as. Tu, tu vas, vas encore finir en pleurs, Comme à la, la fin de ta part 3, ici pas de coups, mais des coups de fiers. Des des fasses, toi Le petit chaperon rouge, c'est grimé en chasseur. Elle a pas d'amis à l'école, alors elle ramène sa grande sœur. Quelqu'un de rapide, elle t'y traîne à rencontrer sa lame Mais ils t'ont vraiment invaincu lorsqu'on laisse ce qu'on aime. On se complète, à la yaye. compris. Je un Pas de suspense à la Nicole On va finir avec le pirate Tout ça sent le moindre gadget Ça doit coûte en bras Ah oh, <rire> oh, pardon, Tu se la mets préfère y aller pour le métal D'habitude je renvoie les coups et vous ne m'avez pas fait mal T'as beau avoir l'air médusé Tu me verras régner sur la toile Troise mon regard et te prouverai que tu ne vaux qu'à peine deux étoiles T'es qu'une relique du passé prends le corps un seul, laisse pas le choix Bien sans dent pour toi J'ai ah, perdu mal Pour t'arracher tes pétales suis prête à perdre les pétales, mais te m'en veux la folie, non c'est fauché Fallait pas me fâcher, suis la prochaine fois la poche Ma mère profite de la vie, mon père sert la mort en personne Ta peau est puissante, personne ne t'aime comme Excalibur Et sa pièce ou non, je te mets mon poids dans la figure Tu veux faire manger seul On va vous faire manger seul oh. Toi y'a qu'une chance sur 50 millions que tu nous la Pour le courage ne suffit pas pour vaincre toute la team On tomber dans la folie continuez continue et sombre dans l'oubli Parlons animation, là tu vas tomber sur un os Tu t'es lancé en amateur Tu, tu vas tomber, tomber face, face au boss Un million d'abonnés sur YouTube t'appelles ça t'imposer Je crois que comme son oncle lui a forcé sur le rosé Allez, quand est-ce que moi on... Tu vois bien qu'elle n'est pas mûre Et contrairement à elle, on joue pas avec la nourriture les quand mais ne tu seras de notre gamme Comme Singer, on l'a fait, fait partir en fumée une autre dame, dame. Qui seront les prochains